Bonjour les abonnés j'espère que vous allez bien euh, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple, assez rapide mais un petit tutoriel qui je pense va servir à beaucoup d'entre vous euh, la question je la reçois assez régulièrement que ce soit sur les commentaires Facebook en MP ou maintenant sur notre nouveau channel Discord je vous ai mis le lien dans la description euh, comment créer une alerte de cash, en fait pour être pour on va dire faci faciliter euh, l'accès au FTF, c'est à dire d'être le premier à tomber sur une cache et pour être le premier, il vaut mieux euh, recevoir une alerte pour vous dire « Hey Une nouvelle cache est sortie Vite, vite, vite !» Donc il y a soit cette technique-là, ou soit la technique euh, « Je reste sur le site Geocaching, j'appuie sur la touche F5 toutes les 10 secondes pour euh, voir si une nouvelle cache sort. » C'est un peu plus long et ça prive un peu du soleil actuel. <rire> Allez, sans plus attendre, on passe sur l'application, le site geocaching.com et on regarde comment créer une cache. Alors pour créer une cache, il n'y a rien de bien compliqué, il va simplement falloir aller dans votre profil, donc là je vais utiliser le mien, vous allez dans votre profil, vous descendez et en bas de page vous avez un outil premium, car oui, il faut savoir que cette, euh, cette option n'est valable que pour les premiums, euh, donc si vous n'êtes pas premium, il va pas y avoir grande solution, je ne vais pas avoir grande solution à vous offrir, mais par contre euh, donc, euh, pour, être, euh, pour créer vos alertes, il faut donc avoir un compte de caching, ça c'est évident, et être premium. Quand vous êtes premium, en bas, vous avez les outils premium, donc les Pocket query on verra ça un peu plus tard, l'itinéraire personnalisé, personnalisé, pardon, on verra ça un peu plus tard également. Et on va aller donc Configurer des alertes ». On clique tout simplement dessus. Vous voyez, j'ai déjà quelques alertes, moi, personnelles. Donc j'ai l'alerte pour les Mystéries qui sortent dans une, dans une zone, je crois, c'est 20 km autour de chez moi. Idem pour les Multi, pour les House Cache, pour les Events et pour les Tradis. Et comme vous voyez ici, j'en ai une décochée qui est pour les cages du secteur saint médard Donc ça, c'est quand je vais dans la région Bordelais, je me mets une petite alerte, on ne sait jamais. Maintenant, il va nous falloir faire une nouvelle alerte. Donc pour ce, ce tuto, on va en créer une. Vous arrivez sur cette page, donc une page qui est toute simple. Ajoutez ou éditez des, des notifications instantanées. Il vous explique rapidement ce qui est les alertes. Nous, on va appeler notre alerte, alerte tuto. Voilà, alerte tuto, tuto, pardon, tout simplement. On va maintenant choisir un type de cache, car en fait, il faut savoir que chaque alerte concerne un type de cache. Vous ne pouvez pas faire une alerte avec tous les styles de cache. Donc, on va faire par exemple une alerte traditionnelle. Donc là, ça se met à jour. Et il y a plein de choses à cocher, mais euh, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez cocher. Par exemple, moi, je veux être averti quand il y a une nouvelle cache qui sort. Donc, Publish Listing. Et euh, vous pouvez également euh, mettre, par exemple, une, euh, une alerte quand la cache est, une cache est archivée. Ça peut être intéressant quand vous êtes dans une zone qui est très très euh, populeuse en cache euh, et que vous aimeriez bien en poser une euh, dans cette zone-là. Le meilleur moyen de savoir si une place se libère, c'est d'être averti euh, d'une archi un, cache euh, archivée. Pardon, c'est pas un archive, d'ailleurs c'est archive. un archive c'est euh, désarchivée. Voilà. Donc bref, moi ce qui m'intéresse, c'est uniquement le, la, cache, euh, la publication de cache. Ensuite, on va créer tout simplement la zone dans laquelle vous allez être averti de toutes les alertes. C'est-à-dire que vous n'allez pas choisir par exemple toute la France entière, ce serait vraiment compliqué au niveau de votre boîte mail. Mais on va choisir donc le point et le rayon de la zone à surveiller. Donc le point, vous avez le choix entre plusieurs formats GPS où vous pouvez également choisir une adresse. Moi, je vais choisir un, un format degré-minute classique. Donc en or, je vais ajouter euh, 16 degrés nord, 43.0. 898 degrés et je vais choisir un Est à... non pardon, un Ouest un Ouest à 169 degrés 31.878 Voilà donc ça c'est les coordonnées qui correspondent juste pour le tutoriel à l'Atoll de Johnson qui est une île militaire perdue au milieu du Pacifique donc c'était pour le tuto euh, la distance, je vais tout simplement choisir une distance de 15 km puisque la tonne n'est pas très grande. Donc là, vous choisissez un 10, 20, 30, 100, euh, voilà, vous, vous faites vraiment plaisir. Euh, L'adresse, donc vous mettez une adresse à laquelle vous souhaitez recevoir les alertes. Si vous avez plusieurs adresses mail et que vous voulez recevoir plusieurs mails à la fois, entre guillemets, pour être sûr de ne rien louper, vous ajoutez tout simplement une adresse supplémentaire ici. Vous activez une alerte, c'est-à-dire que vous pouvez aussi la désactiver si par contre vous voulez arrêter de recevoir les alertes pour un moment vous... Recocher cette, euh, cette alerte et vous faites tout simplement créer une alerte ici vous voyez en haut une alerte a été créée voir toutes les alertes et si je vais dans les alertes je vois que ici alerte tuto j'ai bien une nouvelle alerte qui est en place vous pouvez aller par la suite la modifier et changer par exemple vous voulez plus que ce soit du publish mais de l'archive etc etc etc changer les positions changer la, la distance et vous faites modifier une alerte, ou tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, désactiver une alerte, vous refaites modifier, c'est pris en compte, et si on va dans voir mes alertes, hop, l'alerte tuto est désactivée. On peut bien entendu ici également l'activer, c'est encore plus simple, voilà, mais au moins vous aurez vu les deux formats. Et bien voilà, vous avez vu comment créer une alerte très simplement, vous voyez c'est assez rapide, il n'y en a pas pour longtemps, vous pouvez vous en faire vraiment... Une, une pléiade de tous les styles, de tous les types, différents, euh, différents on va dire, euh, rayons d'action dans différents lieux, dans vos lieux de vacances, etc. Si vous prévoyez de partir dans un endroit, pensez bien à le faire ça peut être plutôt pratique pour faire des FTF dans des endroits euh, ou dans des pays étrangers. Voilà voilà, les abonnés, j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tuto vous a été utile euh, N'hésitez pas à le partager si ça, ça vous a plu Et que ça peut aider euh, un grand nombre de joueurs Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu Et si vous mettez un petit pouce en bas euh, bah, N'hésitez pas à me dire pourquoi Puisqu'il faut que vous une critique soit constructive. Le pouce rouge, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive d'en mettre, mais je mets toujours un petit commentaire pour dire pourquoi j'ai mis un pouce rouge. Donc, n'hésitez pas, la critique constructive fait avancer les choses. En attendant, je vous dis à très bientôt. J'ai omitié, les amis. Ciao, ciao